Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui, en ce début de semaine, on va bien évidemment parler KVK Avec les ouvertures énormes qui ont eu lieu durant tout le week-end Ça va être du très très lourd à avoir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 Les amis, avant de parler du méga fight du moment, le 1365 face au 1960, on va se pencher sur mon KVK. Après, je vais vous montrer screens. vous allez voir, c'est très très impressionnant. En termes de stats, tout ce qui se passe sur le KVK du 1365 et aussi le 1093... En embuscade, mais pas que, hein. il y a le royaume de Mimi, enfin il y en a plein, vous allez voir, on va bien voir tout cela. Avant cela, je voulais vous montrer mon KVK, mon gros KVK hein, tout de même, et une petite situation qui m'inquiète un petit peu. Regardez, on va aller au niveau des Alliances. On est donc avec nos alliés hein, du 1484, regardez, on a bien évidemment les forteresses croisées qui sont disponibles, ils sont à 75 pour 64% de reconstruction de la phase 2 les déjà hein, nos, nos alliés on a aussi le le le, le, le 96 là je vais dire le 96 le 96 regardez eux sont à 90% de la phase 1 je vous rappelle hein, ce royaume est plus petit hein, que le mien c'est le cinquième en puissance je vais finir par le mien donc ils sont toujours qu'à la phase 1 celui là devrait aussi être qu'à la phase 1 il est à 93% de la phase 1 donc ils avancent tous bien sur la phase 1 celui là qui est notre adversaire, celui de Baba, il est à 56% de la phase 1, le 1412, non c'est pas celui de Baba, le 1412 c'est euh, le troisième plus puissant, le 1412, non le quatrième plus puissant, celui de Baba c'est celui en bas à droite, vous allez le voir tout de suite, on a les Yves qui sont à 72% de la phase 1, on a donc le royaume de Baba qui lui est à 3% de la phase 2. Donc le 1484 hein, est en tête hein, largement sur la phase 2. Et le dernier avant le mien, état, pas besoin cliquer, est à 6% de la phase 2. Eh bien, regardez si je vais voir mon royaume. Et c'est en cela que. Je trouve que c'est un petit peu inquiétant pour mon Royaume. Nous ne sommes qu'à 66% de la face 1. C'est un petit peu inquiétant, je trouve ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'actifs que ça sur mon royaume, le 1474, du moins d'actifs sur le KVK à présent. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est tellement... Moi, j'essaye, par exemple, là, je fais quatre comptes en même temps pour euh, avoir les coffres, évidemment, mais surtout pour aider à la construction de cette forteresse croisée. Je trouve que ça n'avance pas, je n'ai aucune explication à ça. Si on va voir, par exemple, vous vous rappelez, quand mon KVK est sorti, on a failli avoir un méga KVK en cours, puisqu'il y a un autre très très gros KVK qui a pop, juste en dessous du mien, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit du KVK du 1307 avec les One V, hein, le 1034. On va comparer et vous allez voir hein, pourquoi. Tu trouves ça un petit peu inquiétant d'être toujours à la phase 1. C'est vraiment à mon avis un problème, mais je ne sais pas d'où il vient, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'actifs. Regardez, si on va voir chez eux par exemple, les bots, vous le voyez, rien ne s'affiche. Et bien c'est très simple. Hein. Quand rien ne s'affiche comme ça, c'est tout simplement car ils ont fini normalement les trois phases. Donc tout a été fini. Si on va voir... Le deuxième royaume qui est ici et aussi ils sont à la phase 3 actuellement. Donc la phase 1 s'allume et reste à 0. Ça veut dire qu'ils ont fini la phase 1, la phase 2 et qu'ils sont à la 3. Pareil sur le côté, eux ils sont à 0% de la phase 1. Ça veut dire qu'ils sont encore à la phase 3. Vous le voyez hein, par rapport à tous ces royaumes là, sur mon royaume on est quand même sur mon KVK. Même. On est tout de même bien en retard parce que là ils ont tous fini phase 1 et phase 2. Donc en fait, on aurait été sur ce KVK, on serait bien fait détruire. Alors attendez, il faut leur laisser parfois du temps. Ça met un peu de temps à monter. Non, ils ont vraiment fini la phase 1 et la phase 2. Bref, vous le voyez, tous les royaumes. Le moins puissant, c'est lui. Donc peut-être que lui est toujours en phase 2. Regardons où est-ce qu'il a fini la phase 1 et la phase 2. Non, même lui, il a fini phase 1 et phase 2, les KTA. Bref, autant vous dire qu'on est quand même moins puissant que ce KVK-là. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage sur le papier. On va voir, normalement à l'ouverture des portes, hein, il n'y aura pas le choix. La construction sera terminée. Je pense que normalement, de toute façon, j'allais dire, je pense que normalement, non, on n'a pas le choix. Hein, puisque si on regarde, la guerre et conquête. Hein. Il y a une durée limitée, hein. on n'a plus que 23h50 pour terminer totalement la construction. Sinon, on passera... À l'étape suivante, les amis, je vous l'ai dit, on va parler de ce méga KVK, celui du 1365, vous allez le voir, hein. c'est vraiment un truc de ouf. Déjà, il faut savoir qu'on n'arrivait pas à accéder pour voir le KVK au moment de l'ouverture des portes. Elles ont ouvert il y a 24 heures au moment où je recorde cette vidéo et déjà, regardez, quelques heures, 10 heures après l'ouverture des portes, donc cette nuit, Regardez les stats de ranking de Killpoint. Hein, C'est assez hallucinant en Enemy Elimination. Regardez les 5 premiers sont les 60GT. Ça va même plus loin que ça les 10 premiers sont les 60GT. Et seulement, et on retrouve encore Arvix. Hein, le mec il a des comptes partout, il a beaucoup trop d'argent. Seulement. 10 heures après l'ouverture des portes, les mecs ont déjà, les 3 premiers du 60 GT ont déjà plus de 1 milliard de kill points. Autant vous dire que ça ne rigole pas du tout. 1 milliard de kill points, c'est tout bonnement énormissime, les amis. Ça brûle, ça brûle de ouf. 1 milliard de kill points, franchement, c'est que ça tabasse. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que ça comme screen à vous montrer. Regardez au moment d'ouverture, il y avait tellement de monde du côté du fight du 1960 et du 1365. Regardez ce que ça donnait. Un premier screen, il y a du buff partout, il y a du monde partout. Et dites-vous bien que là, on est en graphisme diminué. Ce qui veut dire qu'il n'affiche que deux troupes par troupe. Donc, autant vous dire que si on avait le graphisme diminué, ça crache direct et la carte, elle est blinde d'axes de monde. Et regardez ce dernier screen de cette scène de guerre d'ouverture. Hein, on le voit, c'était blindé. Mais franchement, c'était oufissime. C'était une dinguerie à l'ouverture. En plus d'avoir énormément de spectateurs, le serveur ramait et il y avait énormément de joueurs présents. Regardons à présent. Ce que donne la situation, on va garder le meilleur pour la fin, regardons d'abord le front. Alors je vous expliquais du côté du 10-93, le 10-93 c'est lui, je vous l'ai dit, ça va être le faiseur de roi. Comme d'habitude, comme pour les trois derniers KVK, le 10-93 va être en position de faire le gagnant de ce KVK. Selon sa performance, son camp gagnera, le, le 1960 qui n'a jamais perdu de KVK, ils ont gagné... 9 KVK d'affilée va être soit à sa première défaite, soit continuer sa série de victoires grâce notamment au 10-93. Le 10-93 donc, il n'a pas été bête, il a été tranquille hein, vu qu'il était tout seul au sud. Il a pris sa porte comme je vous l'ai dit et le serveur 86 et 42 ayant pu conserver cette porte au sud, ils ont pu la laisser au 10-93 comme vous allez le voir, 0.93 c'est leur coalition Là, ils ont pu conserver donc cette porte. Regardez, 14, 13, 13, même 14 milliards, 14 milliards, 14 milliards, 14 milliards 12 milliards, 11 milliards. 2, autant vous dire, ça tabasse. Hein. Ils ont pu conserver cette porte. Ils ont même pris les deux portes, le 10-93. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'avais annoncé, c'est très simple. Et eh bien le 1093 est arrivé en bourrin directement hein, et forcément et eh bien de l'autre côté ça dégage de ouf. Et ça se fait sévèrement tabasser par le 93 qui a posé une forteresse et qui est en train de tout détruire du côté des SS et tpx PX34. Hein. Ils sont clairement en train de se faire totalement éclater grâce au soutien du 1093. C'est sûr, dès le moment où sur la porte de niveau 5, ils n'ont pas réussi à l'avoir. C'est sûr, ils allaient subir le raz-de-marée du 10-93. Donc forcément, ils se mettent de l'autre côté, les PX-34. Et ils se préparent sur le terrain Brookton. pour pouvoir aller en Terre du Roi. Il va falloir qu'ils blindent bien au niveau des portes de niveau 6. Ça va être un fight de ouf sur cette zone-là, ces portes de niveau 6. Mais regardons. Le plus gros fight qu'on ait depuis ce début de l'année. Cette zone impressionnante où les 60GT et les JST, notamment du 1365, sont en train de se fight. C'est simple. Regardez, je vous l'ai dit, hein, ils allaient faire un passe-muraille pour foncer directement sur les 60GT. Mais les 60GT, le 1960, hein, étaient là et a posé immédiatement une forteresse pour les bloquer. Malheureusement, les 60K, la forteresse est bientôt brûlée. C'est bien pour ça que je vous fais une vidéo maintenant pour vous montrer l'état du terrain juste avant que les premières forteresses commencent à céder. Celle des 60XR, pareil celle des 60C qui a été remise pour ralentir, c'est encore une fois la même. Les 60TY, c'est pareil, elle est bientôt terminée, celle-là. Les GST qui sont là, regardez, une image rarissime, profitez-en. Vous ne verrez pas souvent cette image-là, au-delà du fait que c'est plein des de monde. Les 60GT, et on a le compte justement euh, de Mokot, Marquinhos. A savoir que les 60GT lui ont mis un compte à disposition pour qu'il... Alors je pense que c'était un de ses comptes qu'il avait migré. Mais certains d'entre vous m'ont donné l'info. C'est un compte que les 60GT lui ont mis à disposition. Marquinhos, un des leaders avec Laguna du 1846. On pourra d'ailleurs s'intéresser au KVK du 1846. Il va probablement, je pense, migrer chez les 60GT. Ça serait de son niveau maintenant que le 1846 est sur un KVK. Plus calme, en tout cas on verra bien hein, ce que ça donnera, j'ai pas d'infos par rapport à ça, c'est ce que disent les rumeurs, on le voit en tout cas, la forteresse des 60GT. Alors là on la voit plus, hein, la forteresse des 60GT, parce qu'ils ne l'affichent tout simplement pas, mais regardez, elle est en contestation 31 052 sur 155 000, ils essayent de la réparer pour tenir les 60GT, mais il faut bien l'avouer, ils sont les 60GT en train de se faire... Éclater littéralement les mecs en face d'eux ont des CB infinis tout comme eux et je peux vous dire qu'ils ne font pas le poids ils vont devoir accueillir plus d'alliances des très grosses alliances s'ils veulent réussir à faire quelque chose les 60GT parce que à ce stade là leur royaume n'est plus compétitif face aux monstres, je pense que même face à un royaume comme le 254 les 60GT ce serait fait raser c'est des royaumes qui ont beaucoup trop de joueurs, qui sont beaucoup trop connectés. Même les 60GT, je pense, face au 1093, se feraient les CV, Le 93, très technique et beaucoup également d'alliances et de joueurs. Donc là, c'est compliqué pour eux sur cette zone-là. Ils essayent de tenir. Regardons les binômes, comme on le fait souvent. Quels sont les binômes les plus utilisés actuellement par ces joueurs qui ont des CB infinis On voit encore une fois... Les mêmes, on voit beaucoup de Scipio Prime, beaucoup de Boadissé, Nevsky, Xian Yu, du Guan encore. On voit un Edouard, mais Edouard il s'est totalement perdu, du Trajan pour le soutien. Bon, c'est principalement du Guan, du Xian Yu qui, qui sont là. Et c'est tout, hein. Boadissé, Xian, Guan, Xian Yu, Scipio. Alors même si on regarde vraiment ceux qui sont partout, je dirais que le plus représenté, Boadissé, Xian Yu. Et en troisième, Guan puis Scipio. C'est ce que je dirais. Donc Boadis Exianu, le plus représenté, les plus représentés de tous les commandants sur cette zone. Regardez, ils n'ont aucune chance. Malheureusement, les 60 GT. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce côté-là, les 60 GT, regardons un peu ce qu'on ce qu a affiché. Okay. Il y a zéro problème et zéro contestation. Hein. Les JST ne craignent rien. Si on regarde leur forteresse, hein. elle est totalement inefficace. Pourquoi est-elle en statut Inefficace. Voilà, statut bon. C'était un bug d'affichage sur ce côté-là. Les 1365 hein, ont pris toutes les portes et les 60 GT n'auront pas accès aux terres du roi via Shiki. Je pense même qu'ils vont se faire enfermer et rebloquer à leurs portes. Ils devront passer. Par le territoire Betafo, je pense que c'est la première fois que ça arrive hein. à nos amis des 60 GT. Ils devront passer par le territoire Betafo si s'ils veulent pouvoir accéder aux terres du roi. Sinon, ils n'y accéderont tout simplement pas. Cette forteresse-là est en feu également. Plus au sud, ça continue de poser des flags. Hein. Je vérifie, ça continue de poser des flags et de brûler au sud. Franchement, les 60 GT sont en feu partout. Partout. Partout, sans exception, ils n'arrivent pas à tenir le front face au 1365. Là, ça reconstruit. Hein. Donc forcément, le 1365 va devoir rallye de nouveau. Ils ont lâché le rallye. Mais ça pousse très très fort du côté des 1365. On finit les amis. Ce KVK il est énorme. On va continuer de le suivre. Bien évidemment, je vous l'ai dit, par le 1846 hein, qui est sur son KVK nouvelle formule. Ils sont sur un roi du Nil, le C1 1671. Il y a notamment face à eux le 1945, hein, le seul impérium avec... Le 1846, regardons donc ce que ça donne, on a les WIB sur le côté, hein. alors là c'est un peu le bordel, hein, ce KVK, on va s'intéresser en Bousiris, non en Heliopolis hein, qui est la terre principale, qui est à même de gagner ce bâtiment au centre, on le voit, il y a une alliance, une coalition qui entoure tout, c'est celle des lits, l'élite qui sont en coalition avec les WIB, les LIT, les SIN, les SCE et les CIN B Alors on dit oui, ils sont tombés sur un KVK facile. Et bah c'est Lilith qui fait le matchmaking. C'est pas le 1846, eux juste ils s'inscrivent. Après ce n'est pas eux, rappelez-vous le 1254, on les a accusés de la même chose. D'avoir des KVK faciles. En attendant le 1945 et les gars se sont fait désintégrer n'ont pas réussi le 945, si on compare les alliances, regardez, on va comparer les coalitions, vous allez voir, ce n'est pas totalement déconnant, 15 milliards 5, 12 milliards, 11 milliards, 11 milliards, 9 milliards, c'est quand même assez élevé comme coalition. De l'autre côté, si on regarde celle des WIB et des LIT, hein, on est quasiment pareil. 15 milliards, 12 milliards, 2, 10 milliards. On est même bien en dessous. On est 10 milliards de moins, 15 milliards de moins. Et pourtant, c'est eux qui gagnent. Donc, ils ont l'avantage en puissance de 1945. Mais sur la map, hein. ils se font totalement éclataxe. Il n'y a pas photo. Tout le terrain est conquis. Alors il y a juste un petit peu de défense, j'imagine, au sud. Où ils sont avec leur allié. Non, ils sont avec leur allié. Hein. Donc là, ce KVK est également plié. On va donc pouvoir maintenant voir ce qui va se passer au niveau des migrations. Ils ont encore quand même une quinzaine de jours, hein. deux grosses semaines à tenir. On va donc s'intéresser durant les deux semaines qui viennent au 1365 hein, et à leur KvK on finit avec eux maintenant que je vous ai montré le 1846 et le 1945 ce qu'il va falloir suivre c'est sur cette zone là pour le 1365 cette zone là le 1093 le 1093 il va tenter de percer deux fois avant d'arriver en terre du roi une première fois en passant par les portes de niveau 6 hein, par Betafo et une deuxième fois en passant encore une fois et donc là par Betafo ils vont être directement pas sur le 1365 et une seconde fois en passant par le nord en Villa Villa et en Sakaka alors le conseil à mon avis ils ont pas besoin le 1093 ils sont très stratégiques à mon avis je pense qu'ils vont se focaliser en calcha pour affaiblir un maximum le 1365 avant l'entrée en terre du roi c'est stratégique pour eux ils doivent absolument les éclater si on compare tout simplement, hein, si on compare les deux coalitions, regardez, hein, puisque là elles sont à leur maximum, elles sont à 5 alliances. La coalition du 10-93, c'est 14 et 14, 28, 28 et 14, allez on arrondit. Hein, 30, 42 42 et 12, 54, 54 et 11, 65 milliards. Si on compare à celle du 13-65, hein, donc 65 milliards d'un côté... Compte, compte, compte, bah, c'est n'importe quoi, ça c'est pas la bonne coalition, celle qui a la forteresse croisée, c'est pas la bonne coalition du tout d'ailleurs, je vais aller prendre donc celle des JST, allez on va redescendre et je vais aller prendre, voilà, celle des JST, c'est une alliance sub ça c'est étonnant quoi, celle des GST ils sont à affiche-toi, tac 15, ils sont à 30, 43, 43, 55, 65, c'est équivalent. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas, on a tout de même l'alliance. Alors là, je suis sur une observation de royaume, donc on retourne sur le KVK. Hop, il doit être ici, voilà. Si on n'oublie pas euh, on peut pouvoir avoir la différence si on oublie plutôt euh, le royaume de Mimi parce que celui-là n'a encore rien fait zéro combat le 11-75, et il a quand même une grosse coalition 14 milliards 7, 4, 14 milliards 8 et après deux autres subs donc ils ont trois autres subs, ils ont quand même 30 milliards sous le coude et ils n'ont encore rien fait et ils ont des méga baleines.